Je travaille pour un commissaire aux comptes et donc j'audite les comptes des entreprises. Ça consiste à, rencontrer, à comprendre l'activité de, des entreprises que j'audite, identifier les risques et, et ensuite effectuer des tests, comme une petite enquête, pour vérifier qu'aucune anomalie n'a été inclue dans les états financiers de l'entreprise. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'il qu y a un vrai travail d'équipe. On, on travaille énormément tous ensemble, on s'apporte énormément, on a surtout des profils qui sont très différents. Moi je viens de la TSE donc euh, je n'ai pas du tout un profil de comptable et, euh, et je travaille en permanence avec des comptables et des ingénieurs et c'est toujours très intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Je crois que ce que TSE m'a apporté le plus, c'est la capacité à apprendre vite euh, et à comprendre, à comprendre vite un sujet et puis, puis la capacité à raisonner et donc à comprendre le, les problématiques de, qui sont liées à, à l'entreprise que j'audite puisqu'on on change chaque semaine de, de l'entreprise à chaque semaine il faut comprendre l'activité de la nouvelle entreprise. Alors il y avait déjà un, une stagiaire qui était, qui était passée par, par KPMG qui venait de TSE donc c'était un diplôme qui était connu et reconnu par le, les managers qui m'ont fait passer l'entretien. Je pense que ça leur a plu. Euh, je pense que ça a dû jouer quelque part dans le fait qu'il m'a recruté. Et il faut absolument rester curieux parce que je sais qu'en venant de TSE vous n'avez pas forcément fait les études qui vous amènent directement chez KPMG pour faire de l'audit. Euh, mais, euh, mais ce n'est pas exactement ça qu'on va vous demander en faire de l'audit. On va vous demander d'être de, curieux, de vouloir apprendre et, euh, et de vouloir apporter vos capacités de raisonnement à l'entreprise. Ce que ça représente, c'est euh, avant tout une certaine transparence qui nous appartient à tous. Nous, dans notre métier d'audit, vraiment la clé c'est ça, c'est de pouvoir apporter à tout le monde une information transparente euh, sur, euh, sur nos entreprises, sur les entreprises qui sont nos clients, euh, autant sur la partie euh, financière que sur la partie euh, euh, responsabilité sociale et environnementale.